Je m'appelle Lison, je suis jeune ambassadrice de depuis deux ans en région Aquitaine. Donc être jeune ambassadrice de l'OFage, pour moi, ça veut dire plein de choses. Euh, ça veut dire déjà qu'on fait partie d'une dynamique franco-allemande et euh, on a tous envie de monter des, des chouettes projets, on a envie de faire, euh, faire vivre cette relation dans laquelle on croit. Et euh, on est un réseau de 100 jeunes ambassadeurs en France et en Allemagne. Et euh, je crois que ça c'est quelque chose de très important parce que c'est grâce à ça que ça vit et grâce à chaque initiative de chacun d'entre nous et, euh, et euh, ça passe par plein de moyens différents et on le vit tous d'une manière différente. Alors mon action aujourd'hui, on est le 19 novembre et c'était le Deutsche Lehrer-Tag au Goethe-Institut de Bordeaux. Et donc il y avait beaucoup de, beaucoup de professeurs d'allemand, des inspecteurs, euh, des personnes du rectorat, de l'académie, etc. Donc un public assez divers mais très porté euh, enseignement. Euh, ils ont cherché, euh, ils sont venus au stand de l'OFage surtout pour euh, euh, essayer de voir ce que nous on pouvait leur apporter. Donc euh, des, du matériel, etc. Et c'est vrai que l'OFage a à des mobidicos, à plein de, plein de petits outils qu'ils ont fait avec amour. Je crois que ça les intéressait aussi de savoir, euh, d'avoir un avis de jeunes, de jeunes qui s'intéressent au franco-allemand, euh, parce que c'est pas forcément évident, surtout, euh, dans une région frontalière de l'Espagne. Et, euh, donc on a pu échanger un petit peu sur ça, voir si on, on pouvait faire des interventions dans leur classe pour présenter franco-allemand.